Ça fait déjà deux ans que j'ai fait de la boulangerie, donc là je, fais, donc je suis en troisième année euh, d'apprentissage. Avant j'avais un CAP boulanger que j'ai fait à Morlaix et euh, aujourd'hui je suis à Puganoum, pour voilà, mon supplémentaire, donc euh, une pâte prêteuse. Donc euh, je fais surtout de la, de la pâtisserie en entreprise, euh, je fais aussi de la boulangerie mais vu euh, qu'il y a aussi un ouvrier, je fais surtout quand il n'est pas là. Ce métier là c'est une passion, c'est ce que je voulais faire depuis toujours. C'est un truc que j'ai toujours aimé faire, autant chez moi que chez le boulot. Depuis je tout jeune, j'avais envie de faire ça. Donc dès que j'ai eu l'occasion de quitter le monde de l'école, bah, je suis allé tout de suite en entreprise.